un peu plus tard dans un autre format complètement différent mais un peu plus connu c'est le, le Mardinov qui euh, qui fête ses 10 ans et euh, donc là voilà un événement avec euh, des surprises avec mon euh, Mardinov pour ceux qui connaissent pas voilà c'est le principe c'est euh, 5 startups qui pitch pendant 5 minutes avec 5 slides enfin c'est tout basé sur le 5 et euh, et puis là aussi pareil, c'est euh, voilà, ça permet de, de, de, de voir euh, de voir des nouveautés, de voir des, des, des, des boîtes qui ont qui ont qui se sont lancées sur sur des choses complètement innovantes. Et puis pareil, à la fin on boit un coup. Et, euh, et en échange bien sûr comme d'hab, c'est c'est très très important. On sait que c'est c'est aussi comme ça que, que que se crée le développement de notre territoire. Donc, deux événements sur l'innovation, sur euh, le réseautage, parce que euh, ce qu'il faut souligner, c'est que euh, toutes ces innovations, elles naissent ici, dans la Drôme, avant ce roman. Alors, vous êtes venu parce que c'est la rentrée des classes, et que vous posez des questions sur votre organisation. Alors on n'a pas de réponse idéale, euh, on a notre petite expérience, vous avez aussi votre manière de, de faire, vos pratiques. D'ailleurs, on est très curieux que ce soit pour les gens en ligne, que ce soit pour les personnes ici présentes, on est très curieux de savoir comment vous vous, vous faites euh, parce qu'on est toujours à la recherche d'inspiration, de bonnes méthodes, de bonnes pratiques. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à nous les partager. On va commencer par un petit peu s'échauffer, rentrer dans le bain. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous propose un petit outil interactif, vous ouvrez un onglet, un nouvel onglet, sinon pour ceux qui sont sur YouTube, euh, la vidéo va dire tout paraître, donc vous ouvrez un nouvel onglet, vous saisissez www.bcast.live, là vous allez avoir une fenêtre qui apparaît, et on vous demande euh, de saisir un code, donc le code c'est le 51 66 79. 51, 66, 79. Est-ce qu'on y est Ouais, OK. Alors, normalement, est-ce que c'est à peu près bon pour tout le monde 51... Hop là. 51, 66, 79. C'est tout bon Alors, normalement, si c'est tout bon, vous vous retrouvez devant ceci, qui est un petit outil qui vous permet d'envoyer un nuage de mots. Ah, ouais, effectivement, il y, y a une petite barre bleue. Je ne sais pas si vous la voyez ici, si vous suivez le curseur, voilà. Il y a une petite, un petit, une petite icône activité. Alors, ça se met en place doucement, c'est bien. <rire> si vous avez vraiment beaucoup de mots à dire, c'est le moment. Voilà. Alors... Vous êtes motivé, c'est plutôt pas mal pour une rentrée, c'est plutôt un adjectif euh, bienvenu. Au ralenti, c'est normal, il y a une inertie des vacances, euh, on, on était bien, je ne sais plus qui disait c'était tellement super que c'est plus difficile de revenir. Bah oui, il bah faut profiter de tous ces bienfaits, on essaye d'avoir une petite inertie là-dessus. Ambitieux, ça c'est bien. Visionnaire, ah, c'est ceux qui planifient là, euh, sur le long terme, ça tombe bien parce que la planification va en parler. À ah, Vous parler du soleil, bah oui, c'est la Drôme. Hein. J'espère que ça va durer comme ça. Très bien, très bien. En plus, vous avez bu un café pour ceux qui étaient en présence avec nous. Si ceux qui sont à distance ont envie de se faire un petit coin sympa, c'est possible aussi. Ok, ok. Bon, on voit quand même que vous êtes sur une, une rentrée plutôt, plutôt sympa, donc bah tant mieux. On va essayer de faire en sorte que ça dure. Moi, je voulais vous poser la question... Bah ouais. Je voulais vous poser la question. D'après vous, est-ce qu'on peut faire rentrer un carré dans un rond Oui Oui, je vous, vous en prie. Donc la possibilité, c'est oui, non. Bah, en insistant bien, euh, peut-être que ça passe. <rire> Est-ce que c'est votre dernier mot Bon, allez, effectivement, peut-on faire rentrer un carré dans un rond euh, Je ne sais pas si certains ont déjà essayé. Alors, à part à la pâte à modeler, euh, non, ça ne marche pas très très bien. Je sais... Enfin, ce petit pas de côté, euh, lorsqu'on va parler d'optimiser son organisation, c'est parce qu'on cherche à gagner en efficacité et en performance. Et il euh, y a une espèce d'injonction, c'est si tu n'y arrives pas ou si je n'y arrive pas, c'est parce que mon organisation n'est pas suffisamment efficiente. Euh, L'organisation, elle peut permettre tout un tas de choses merveilleuses qu'on va voir. En revanche, elle ne peut rien contre la surcharge de travail. Voilà, elle peut en atténuer. On peut, on peut arriver à un petit losange. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Et une dernière question sur, euh, de curiosité, vraiment, euh, parce que vous savez que un, la, la question de la transition euh, numérique et euh, du télétravail nous intéresse beaucoup et que euh, bah, les pratiques, ont, on a l'intuition qu'elles ont pas mal changé depuis ces deux, trois dernières années. Est-ce que vous, vous avez la sensation que depuis le confinement, votre organisation, vos pratiques d'organisation se sont améliorées. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez, ou au contraire, ben non, je vois pas la différence, ou, ou vraiment, c'est pire, c'est pire qu'avant, je m'en sors encore moins bien Peut-être vous le laissez encore deux, trois instants. Et toi, Jean-Claude, est-ce que tu as l'impression que ton organisation, elle, elle s'est améliorée Elle s'est... En, en tout cas, elle a changé, ça c'est sûr. Ouais. Elle a changé parce que parce que le télétravail est devenu beaucoup plus beaucoup plus naturel, beaucoup plus évident. Parce qu'on a découvert qu'en fait, euh, le présentiel, ça, ça amène des choses dans une réunion, dans une rencontre, dans, dans une coordination. Ça, ça amène des choses euh, qu'on se rendait même plus compte que, que, ça, que ça amène. Euh, Puisqu'on a été obligé de tout faire euh, pour partie à un moment à, à, à distance. On s'est rendu compte qu'à distance, on peut faire des choses. Et en même temps, qu'il y a une plus-value à, à travailler en, en, en présence physique. Ça, ça, je trouve que ça nous a ça nous a en tout cas fait mûrir sur, sur d'autres façons de, de travailler, de s'organiser. Alors les résultats, il euh, y a la moitié pour lesquelles, euh, non, vous estimez que vous, ça n'a rien changé pour vous, euh, cette période-là. Il euh, y a quand même, parmi l'autre moitié plutôt des gens qui trouvent que leur euh, organisation a, a évolué, qu'elle s'est améliorée. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Peut-être que vous pourrez nous dire euh, ce que vous avez euh, fait euh, varier euh, depuis, euh, depuis cette période-là. Donc merci beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez fermer l'onglet euh, de Bicast. On n'y reviendra plus parce qu'on va passer... Alors sans fermer, s'il vous plaît, euh, l'onglet YouTube pour ceux qui sont en ligne... Euh, donc on va passer sur euh, bah, le cœur du sujet qui est euh, bah, comment mieux s'organiser pour affronter cette rentrée et ces prochains mois. -là. Donc évidemment, euh, truc très très basique, euh, que, que veut dire s'organiser bah, En fait c'est juste structurer des actions pour euh, parvenir euh, à des résultats. Quoi. Juste avant d'aller plus loin, euh, pourquoi on fait tout ça Pourquoi on s'embête à faire ça euh, Là, je, me, je me tourne vers toi, Jean-Claude. Pourquoi toi, tu organises ton travail bah, C'est le coup du, du du rond et du carré. quoi. C'est <rire> que, qu'il bah, y, y a toute une sollicitation qui est, qui est faite pour nous tous, pour toutes nos, nos entreprises au, au sens large. Et, et, et, et il faut faire rentrer tout ça. Et puis... Euh, et puis, non seulement faire rentrer tout ça, mais il faut essayer de le faire rentrer de façon à ce que euh, ça soit le mieux vécu possible par les uns et par les autres, par, par, par nous tous. Euh, et et il voilà, y a aussi la, la, la qualité de vie au travail qui est passée par là, c'est-à-dire que faire rentrer en force le, le rond dans le carré, euh, perso, j'ai connu ça dans des vies précédentes. Euh, bon, voilà, on, on le faisait, mais, euh, mais à quel prix on le faisait Et aujourd'hui, donc non seulement il faut essayer de, de faire rentrer l'un dans l'autre, mais en même temps, euh, tout en préservant... Ben voilà, le, la charge mentale. Voilà, C'est toute cette équation qui, euh, qui est à mettre en place. Dans ta présentation, j'ai complètement oublié de dire que tu as un, aussi un rôle de management. Et oui. Alors, pour ceux qui auraient la référence, euh, pour les autres, vous verrez le film. Euh, le, on va vous parler de méthodes d'organisation, de trucs, d'astuces, etc. Vraiment, euh, sentez-vous très, très libre. Euh, chacun a sa manière de faire. Il y a ceux qui ont des bureaux très, très rangés euh, euh, qui sont minimalistes et puis d'autres dans lesquels il y a tout un tas de choses. L'important, c'est de savoir s'y retrouver. Donc euh, ce, ce dont on va parler, euh, faites votre marché dedans, testez des choses, voyez si ça vous convient. Si ça vous convient pas, ne restez pas à vous torturer l'esprit. Faites euh, Faites à, à votre manière. Et encore une fois, s'il y a des choses euh, que vous, vous faites et que nous, on n'a pas identifié, on est vraiment preneur pour euh, tester. Non, non, non. Tout à fait. Toute forme géométrique est, est possible. Donc, euh, le menu de, de notre café outil, euh, il nous paraît important, lorsqu'on se lance dans une organisation, de pouvoir quantifier le temps. C'est un peu le, le basique. Le deuxième, c'est... Une fois qu'on a ça, bah, comment on planifie euh, euh, l'activité au regard de ça Et puis, euh, bah, une fois qu'on a tout fait beau sur le papier, euh, bah, comment on fait euh, avec euh, bah, le retour au réel quoi, Entre euh, cette belle organisation planifiée en amont et euh, comment on la fait vivre dans le temps. Alors, pourquoi quantifier le temps euh, vous vous en doutez, c'est pour donner la meilleure mesure d'efficacité de performance. Il y a des outils qui permettent de le mesurer. Et il faut aussi se dire que euh, le mesurer, c'est bien, mais c'est surtout avec le temps, quoi, avec l'expérience qu'on a, plus on a fait une tâche, plus on est capable d'en estimer le temps dans tel ou tel contexte. Donc, euh, si c'est pas tout parfait au début, c'est normal. Et, euh, bah, euh, serait c'est Maintenant que je me pose la question, mais pourquoi on quantifie le temps il y, plusieurs, il y a plusieurs raisons, mais effectivement, il y a ce que tu dis, c'est ce qu'on ce qu appelait il y a quelques années encore l'entreprise le, le, apprenante. Et c'est l'idée de, de... Quand on mesure le temps, c'est du temps perdu. Le temps qu'on passe à faire du reporting, machin, pour ceux qui ont connu ça aussi ou qui connaissent encore ça. Voilà, on peut, on peut faire plein de temps, passer beaucoup de temps à, à planifier son, son temps. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas productif. Euh, donc, donc, on se dit, c'est du temps perdu. Et en même temps, effectivement, c'est comme ça qu'on qu apprend. Euh, qu'on apprend ensuite quand on fait le bilan d'une opération, on apprend sur ce qu'on avait sous-estimé, surestimé. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et du coup, ça permet d'être meilleur pour la prochaine fois, pour chiffrer une prochaine opération, euh, pour euh, un prochain devis, pour, pour un nouveau client. Ce qui permet aussi d'apprendre de, de, de, à, à mieux se connaître, à mieux savoir euh, sa performance, et puis aussi à retravailler sur là où on estime que on a passé trop de temps euh, de manière non justifiée, ou ou bien on pourrait euh, Travailler peut-être un peu plus sur une méthode, sur un outil qui nous manque pour, pour s'améliorer, toujours dans cette logique d'amélioration. Ce, ce qui se mesure existe. Il y a un grand grand, grand entrepreneur local, en en dessous, qui a l'habitude de Gérard Santraille pour le, le, le citer. Pour une fois, on cite Gérard euh, ici. Euh, Gérard, si tu m'entends. Et euh, donc voilà, qui dit qu'on euh, ne manage que ce qu'on mesure. C'est un peu c'est raide, mais en même temps, euh, en même temps, euh, si on y réfléchit un petit peu, euh, c'est pas si faux que ça, c'est compliqué de manager, parce qu'on fait l'inverse, c'est compliqué de manager quelque chose dont on n'a pas de mesure, dont on ne sait pas ce que c'est euh, objectivement. Ça sert aussi à objectiver les, les choses. Ok, alors il y a plein de manières de faire euh, pour ça. Euh, on va peut être commencer par quelque chose de basique. Euh, le premier outil pour mesurer votre temps, c'est votre agenda. Euh, J'imagine que vous êtes nombreux à utiliser les agendas en ligne. Euh, donc, pour, sur un agenda numérique, l'avantage, c'est que bah, tout est noté et normalement, euh, dans un grand nombre euh, de solutions, en fait, il est capable, la, la solution pardon, est capable de faire l'addition du temps passé. Alors si vous donnez des catégories, si vous, donnez, euh, du, si vous invitez des personnes à votre agenda, en fait, il est capable de vous faire du reporting du temps que vous avez inscrit dans votre agenda. Si je prends ici euh, l'exemple de Gmail, vous voyez ici, donc, euh, le, le temps que je passe en réunion, le, le nombre de personnes qui participent aux réunions auxquelles j'assiste. Et il me dit, euh, dis, tu, tu passes du temps en, en réunion. Il y a des réunions récurrentes d'une semaine à l'autre. Nous, par exemple, le lundi matin, on a toujours la réunion d'équipe. Bah, ça, c'est un temps de réunion récurrent. Et euh, il mesure aussi le temps de réunion dit variable c'est-à-dire les rendez-vous que je vais avoir d'une semaine à l'autre ou pas, enfin voilà. Et puis là, il me fait une petite alerte, il dit, tu sais, cette semaine, tu n'as pas planifié de, de temps, de plage, de concentration. Est-ce que tu veux programmer un, un temps qui est dédié uniquement à ta production individuelle Voilà, c'est euh, des outils qui sont très basiques, c'est Gmail, c'est possible. Effectivement, ça vaut le coup de faire... Euh, euh, un petit événement, ici, je peux choisir donc dans mon agenda, moment de concentration, qui fait que automatiquement toute autre invitation est refusée à ce moment-là, et qui indique à mes collègues que je peux être présent au bureau, mais en fait, euh, pas d'interaction à ce moment-là. De notre voilà. Exactement. Donc, euh, un outil basique, Gmail. Après, il y a tout un tas d'outils. Alors, euh, nous, au Moulin Digital, on ne les a pas encore testés. Euh, on a beaucoup de coworkers qui sont des indépendants et eux... Euh, utilisent pas mal ce type de solution. Ils en ont notamment besoin pour la facturation euh, de leurs clients. Euh, on prend un exemple, une personne qui fait du secrétariat externalisé, elle a besoin de savoir combien de temps elle passe pour le traitement de chacun de ses clients, pour pouvoir facturer au regard. Donc, on vous en a mis euh, trois. Euh, Toggle, euh, c'est vraiment euh, l'outil dont on a entendu parler euh, de très, très nombreuses fois. Il est très populaire, c'est un des plus anciens. Euh, le principe, c'est euh, l'agenda, votre agenda. Euh, il vous fait euh, tous les tableaux de, euh, justement, de reporting, votre dashboard par client, par activité, etc. etc. Euh, vous n'avez pas besoin de le lancer parce qu'à partir du moment où vous l'avez installé, il mesure il mesure, mesure ce que vous faites. Euh, L'avantage maintenant de. Donc ce type d'outil, c'est vraiment très très simple. Euh, son avantage, c'est que maintenant, il, se, il peut s'interconnecter se, se, avec beaucoup d'autres applications de gestion de projet. Euh, vous pouvez le tester de manière gratuite jusqu'à 5 personnes. Donc si vous êtes une petite équipe, euh, bah, testez voir si c'est quelque chose qui vous convient. Euh, pour TimeCamp, le troisième, c'est la même chose. Donc euh, encore une fois, euh, nous, on ne les a pas forcément testés, mais si, si euh, vous, c'est le cas, enfin, euh, si, si vous, vous en avez l'envie, euh, allez-y. Est-ce que euh, certains d'entre vous connaissent euh, une de ces solutions ou ont testé Non Et est-ce que euh, sur le chat, c'est le cas Non D'accord. Voilà. En tout cas, euh, c'est vraiment quelque chose qui euh, tend à, à se développer et à s'interconnecter avec d'autres outils qu'on verra plus tard. Euh, c'est un peu toujours le même principe. Quand il y a quelque chose qui marche chez l'un qui a innové, bah, en fait, les autres copient. Euh, peu ou prou, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités. Et puis, pour ceux qui s'interrogent, le, le support, évidemment, il est disponible après en ligne sur euh, le site du Moulin Digital, ainsi que le replay. Ah ouais de votre très, très bien. Bah, si elle peut nous dire pourquoi elle l'apprécie particulièrement, ou dans quel cadre elle l'a testé. Euh, alors, pourquoi on planifie l'activité Ça, c'est pas... Ça, la question de l'œuf et la poule. Bah oui, ça peut, ça, peut une, ça peut paraître une évidence. Hein, euh, évidemment que bah, toujours pareil, hein, c'est l'œuf la poule, c'est le rond et le carré. Et, euh, et voilà, ça sert à, à nous. Actuellement, au Moulin Digital, on, on, on a bouclé tout le second semestre. Euh, il, est, il est full. Sur le, papier, sur le papier, ça ne bougera plus. En fait, ça, on verra tout à l'heure que, évidemment, comme d'hab, comme toujours, ça, ça va bouger. Et là, on est en train de commencer à remplir les cases pour euh, le premier semestre 2023 et voilà euh, ouais, certains ont une visibilité plus ou moins courte il y a un consultant qui me disait la semaine dernière, que non cette semaine qui me disait que il lui reste un jour en octobre de dispo et je ne sais plus combien, deux jours en novembre donc voilà il est, il est archi full donc quand on est à ce taux de saturation pour reprendre le terme effectivement il vaut mieux être, être un petit peu organisé pour, pour savoir ce qu'on a à faire puis effectivement on a des on a des tâches différentes, on est, quand, on, quand on est développeur d'applications, on, on, hein, on a du temps pour faire du codage, on a du temps pour faire du, du commercial, on a du temps pour faire de la veille. Et ça, ce n'est pas que quand on fait du codage, c'est aussi quand on est consultant de manière générale. Même quand on est en entreprise, il faut aussi être capable de, de, de préserver ses équilibres. Alors, de temps en temps, d'une semaine à l'autre, ça peut bouger, mais, mais il faut préserver ses équilibres et avoir ce, ce, ce recul pour... Pour tout faire donc toi tu préconiserais de garder des plages libres parce que tu sais qu'elles vont pas le rester en fait ouais, dans l'idéal dans l'idéal c'est ce qu'il faut faire après euh, voilà, après chacun chacun fait ce qu'il veut moi je, je pense que ce que je préconise régulièrement quand même c'est de ce que j'app ce que je dis à, à, à l'équipe régulièrement c'est euh, prends rendez vous avec toi même c'est euh, voilà, tout bête mais c'est un rendez-vous qu'on prend avec soi-même, c'est se dire à, à soi-même, euh, là, ce temps-là, je, mais je le bloque comme un temps de, comme un temps de réunion, comme un temps, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, de notre disturb. Voilà, je, je, je, je le prends parce que j'ai un truc à faire et, ouais, et, et les open space, c'est vachement chouette, ça, va, ça permet de dynamiser les, les décisions, euh, la circulation de l'information, euh, parce que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quand même beaucoup de la communication. Et voilà, euh, ouais, c'est bien. Sauf que, sauf qu'à un moment, il euh, y a aussi besoin, un moment, de, de, de se concentrer sur quelque chose. Et, et ces temps-là, c'est plus compliqué, je trouve, de les faire en open space. Tech. Bon, bah écoutez, sur cette partie planification, il n'y a rien de particulièrement copernicien. Encore que, il euh, y a des outils un peu rois. Euh, combien ont leur to do list à portée de main là, dans un cahier, sur le téléphone, sur l'ordinateur Ouais. Oh. Ce n'est pas une énorme surprise de vous voir tous lever la ouais. main. <rire> euh, bah on commence par celui-ci. Donc, la fameuse to-do list. Ah, c'est tellement bien parce qu'une fois qu'on l'a écrite, oh, mais comme on se sent tellement mieux, on a l'impression qu'on a tellement avancé. Mais ce qui, est vrai, ce qui est vrai, déjà parce que ça permet de mémoriser les tâches. En général, je pense à un truc, ah, il faudrait que je fasse ça. Euh, vous avez tellement de choses dans votre journée arriver au moment X, j'avais pensé à un truc. Non, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais alors quoi Donc, plutôt que de vous l'écrire sur la main, l'écrire sur une to-do liste, c'est plus pérenne. Euh, ça permet de visualiser la quantité de travail. Alors, même si euh, ce n'est pas scientifique, mais une to-do qui est longue comme la vie, c'est qu'il y a un truc. Donc, il faut, ce, ça permet quand même d'avoir une... une une première estimation de la quantité de travail. Ça permet aussi de prioriser des tâches, puisque euh, normalement, j'ai décortiqué ce que je dois faire. Bah, ça permet de dire, bah, attends, ça, c'est plus bas, mais c'est vraiment important, il faut que je le fasse avant. Et euh, les bonnes pratiques euh, sur la to-do, est-ce euh, que vous en avez des, des trucs qui marchent pour vous, en fait. Les to-do de couleur Non Alors, on nous parle de Matrice Eisenhower. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît C'est un outil de priorisation des tâches qui se partage en quatre cadrans. Avec un premier cadran où on va retrouver des rouges, où on va retrouver les actions à faire en priorité, qui sont les tâches importantes et urgentes. Alors, le premier, le, le, la première catégorie, c'est les trucs rouge rouge plus qui clignotent, c'est les tâches euh, importantes et urgentes. Voilà. Donc ça c'est le, le haut de la tout doux. Ensuite, planifier. Donc on va retrouver les tâches qui sont importantes mais non urgentes, importantes non urgentes. Ça c'est rouge mais ça va encore. Le jaune, très bien. Ok. Vert, sont les tâches urgentes mais non importantes, qui viennent souvent des urgences des autres cest dire que je peux avoir une tâche qui m'est confiée par quelqu'un d'autre qui est urgente pour l'autre personne, mais qui ne l'est pas forcément pour moi Alors, urgent mais bien important, ça, c'est la galère des autres qui déboule chez moi. D'accord, très bien. Et le dernier cadran, qui sont les tâches non importantes et non urgentes, qui sont souvent nos grignoteurs de temps, que euh, c'est temps à faire quelque chose qui n'est pas productif. Mais mmh. on le quand même. Donc, si on le note quelque part, on le fera quand on aura plus de temps. Plutôt que faire, euh, Et la quatrième catégorie, donc euh, non important, non urgent, mais qui vient de s'entrelarder euh, dans les activités plus plus immédiates. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci pour euh, la matrice d'Eisenhower Est-ce qu'il y a d'autres euh, retours d'expérience euh, sur la to-do Ah, elle est... Donc, euh, Jean-Philippe nous parle de notification. On se faire notifier les tâches euh, une fois qu'on les a... <coughs> Dans le to-do list, se euh, les faire rappeler à soi-même. Avoir un rappel automatique, ça c'est chouette. Ouais. Si la, ch la chasse au to-do -list, to list, tome 2, tome 3, on se fait plaisir, on les a et ça dure 3 ans. Ça c'est faire la chasse par mimique ah, bingo, ces bon trucs Donc il y a des chouette. millésimes de to-do list, <rire> c'est quand on est très content de sa to-do list, tellement belle qu'on ne veut pas qu'elle qu cesse. Et donc ça devient obsolète. Donc euh, effectivement, faire attention à l'obsolescence de la to-do list. Ça. Aussi. Je suis plus visuel, donc du coup, ça permet d'organiser, d'avoir une vue globale, en fait, au lieu d'avoir une longue liste, oui. d'avoir plutôt par euh, pôle, par thématique euh, la vue de ce qu'on a à faire. D'accord. Ah. Donc, euh, plutôt que d'avoir euh, la, la liste dans laquelle il n'y a pas de cohérence particulière, euh, la répartir en fonction des, des thèmes ou des projets. Très Alors, bien. On de mettre dans la to-do list, de nettoyer la to-do list. Ah bah, voilà, ça reboucle avec Pascal. Et puis, dans, euh, sur YouTube, qu'est-ce que vous en dites De son, son utilisation de quand, euh, elle a dit qu'elle utilise un Kanban qui permet ah ouais. de clarifier les tâches par mission. Ah, si oui. Est-ce que ça vous parle Kanban Ouais. Oui, mais dans un contexte, donc là en fait ça ne me parle absolument pas. Là, euh, là toi tu l'aurais pas utilisé dans le cadre d'une touche. Bah moi genre, on m'a appris le Kanban pour faire des listes de réapprovisionnement de composants, <rire> genre ce que je fais en fait quand je dois aller faire mes courses garde la boîte vide pour me rappeler qu'il n'y a plus de pâte ou autre truc comme ça donc là dans la tout doux où c'est pas forcément du récurrent je suis perdu d'accord bon bah, comme quoi encore une fois c'est chacun sa route avec la, la méthode ok alors peut-être que vous êtes nombreux à connaître Trello alors pour ceux qui connaissent pas c'est quand même une tout vachement sympa donc c'est un outil qui est en ligne qui est gratuit euh, L'avantage du « en ligne », c'est que vous pouvez le modifier à l'envie, que contrairement au papier, encore que je peux être aussi fan du papier, il euh, n'y a pas de rature, de machin, etc. C'est une information qui est vivante. Vous faites donc... Euh, le fonctionnement, ce sont des colonnes par thématique. Donc ici, on a « à faire cette semaine », donc ça pourrait être le, la fameuse catégorie rouge à faire aujourd'hui. Non, peut-être c'est celle-là, la <rire> catégorie rouge. Et, et puis, euh, on a très important, euh, les deux dernières colonnes, je trouve vraiment très importantes, la catégorie de C'est fait, où là, je suis bloquée. Donc, en fait, le principe, c'est pour chacune des sous-tâches de ma to je vais remplir une petite vignette que je vais pouvoir déplacer d'une colonne à l'autre. Donc, euh, ma vignette Faire le café outil, Peut-être qu'elle était à faire euh, ici, au début, et puis euh, je l'ai déplacée à dire il faut que je la fasse cette semaine. Non, mais en fait, il faut que je la fasse aujourd'hui. Ça donne une avancée en fait, de, de l'action. Évidemment, vous pouvez vous mettre les notifications dont on parlait, vous pouvez mettre des couleurs qui correspondent à des catégories de travail qui vous sont propres. Euh, et euh, vous pouvez vous mettre des deadlines, et ça c'est vachement bien. Alors, en fait, euh, là, si tu l'as pas rendu à ce moment-là, euh, ta gestion de projet elle ne fonctionne plus. Voilà. Donc, euh, quest que pour ceux qui ont testé, qu'est-ce que vous en pensez de Trello C'est plutôt, plutôt oui, plutôt non, plutôt faut voir. En Faites pas de bons empereurs romains. Hein. Moi perso, j'aime pas les to-do list informatiques parce que je trouve qu'on passe plus de temps à, à les rédiger que oui. quand on gribouille sur le bout de papier. Ouais. Et surtout, il n'y a pas le kiff de quand on barre. Et quand ah. on barre sur le papier comme ça, zac, <rire> ça vaut pas de bouger la case. Quoi. Donc il euh, y a la jouissance de rater. Ah ouais, c'est le, ça, le seul plaisir de la to-do list. <rire> ok, ok. Bon, bah, très lourd. C'est un petit outil euh, qu'on vous, qu vous conseille. Nous, on l'utilise en tout cas. Le rétroplanning, autre outil roi. Euh, il est vraiment super, super efficace. C'est vachement bien. Il y a des milliers de modèles par thématique en ligne, gratuit, pas gratuit. Enfin, vous, vous trouverez votre bonheur. Moi, j'ai été impressionnée hier euh, en, en essayant de chercher des exemples, de trouver le nombre de rétroplanning disponibles pour des événements, pour des mariages. Enfin, pour des baptêmes, donc euh, vraiment, même pour votre vie personnelle, vous avez une quantité folle d'outils déjà tout près. Donc euh, voilà. Euh, le rétroplanning c'est vachement bien. Sauf que si on est dans la catégorie mentionnée par madame, qui est la catégorie, catégorie rouge, qui est... C'est vachement important, et c'est pour urgence. c'est là, tout de suite, maintenant, c'est trop tard. Ça sert plus à rien. Gagnez du temps, ne faites pas de rétroplanning. Donc, comme vous le disiez qu'il y a mille façons de faire, il y a le fameux outil maison. Celui-là, il est vachement bien, l'outil maison. Hein. L'outil maison, c'est le tableau qu'on fait à la main, qui nous ressemble. En général, on réinvente des trucs déjà connus, du genre le diagramme de Gantz. Voilà, mais c'est l'outil maison, il est sur un Excel, on se sent bien... Oh ouais. Un, pardon, ou un autre tableur. Mais euh, voilà. Celui-là, euh, il fait toujours plaisir et il s'adapte bien à ce qu'on veut faire. va Aurélie qui nous dit que Trello, c'est un super outil pour elle et qu'elle l'utilise sur de la gestion de projet à plus long terme, mais pas encore pour la toute l'histoire. Ah, donc, euh, ok. Bah, donc, euh, Aurélie, elle l'utilise depuis combien de temps pour sa gestion de projet Pour le plus long terme, Aurélie, la gestion de projet sur le plus long terme. Il a aussi l'avantage d'être collaboratif. Mmh. Donc, évidemment, on veut. Pour intervenir à, à toute l'équipe sur, euh, sur, sur un trail. Pour venir sur le Gantt, il, il y a plein, plein, plein d'outils. Euh, C'est très sympa. Des, des, voilà, il, y a, il y a le truc basique euh, sur Tableur. Et puis il y en a d'autres qui ont euh, des tas de fonctions su, su, très sophistiquées, sur euh, des, des enchaînements, des synchronisations de tâches, sur euh, à faire avant, machin, faire enfin, voilà, Il y a plein de, plein de choses qu'on peut qu'on peut mettre. Par expérience euh, c'est très puissant. Euh, dans les reportings c'est très bien parce que la hiérarchie est super assurée de voir que le projet est sous contrôle. Euh, par expérience aussi, c'est quand même très chronophage de, de, de faire dès qu'on a des équipes un peu importantes et qu'on a des, des, des choses un peu complexes avec des, des tâches assez nombreuses. Ça devient assez facilement usine à gaz. Et si on pratique pas régulièrement l'outil qu'on a choisi, euh, voilà, on se perd dans les fonctionnalités, il y a plein de raccourcis. Il y a de Choses, c'est très puissant, mais euh, voilà. Il faut euh, ou bien on s'y met dedans dans ce genre de d'outils, ou bien on s'y met pas. Mais on peut pas difficilement être entre les deux. Pour répondre à ta question, donc pour Trello, en fait, elle s'en sert depuis sa formation avec le monde digital. Je... Peut-être qu'on aura découvert l'identité de <rire> Très bien, très bien. Alors, justement, nous le... pourquoi euh, on. On en parle euh, de Trello, c'est parce qu'on l'a testé. On le teste en équipe. Alors Trello, c'est un outil qui peut euh, se détourner de plein de manières différentes. Et euh, sur euh, l'idée de Xavier, on en a fait un calendrier à l'année. Et donc effectivement, nous, on a une activité euh, de projet... Événementiel. On a beaucoup de, de, de projets qui sont en partenariat avec d'autres personnes, euh, avec d'autres structures. pardon, Et donc, on essaye d'avoir une planification à l'année et on y met plutôt les événements glo euh, importants, c'est-à-dire qui, qui nécessitent euh, plusieurs ressources humaines de, euh, du Moulin Digital. Les autres événements, entre guillemets, euh, euh, plus individuelles, euh, moins intenses, moins énergivores, on ne les met pas, en fait. Donc, euh, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça permet de planifier l'activité et de repérer les moments de saturation. Il y en a. Euh, L'intérêt, c'est effectivement de pouvoir travailler en équipe. On a tous la dernière info à jour. Euh, ça nous permet aussi d'attribuer des personnes. Donc Par exemple, ici, je crois que c'est... Le, donc, euh, l'événement qu'on a fait, euh, qui s'est appelé la rencontre du troisième lieu, on voit que ça nécessite beaucoup de ressources humaines du moulin digital à cet endroit-là. Il y en a d'autres qui sont plus importants, qui n'ont pas été encore attribués, par exemple là, ou ici, par exemple, on, sait, on a donné des couleurs, pardon, euh, par euh, euh, grande thématique. Donc, par exemple, chez nous, l'orange correspond à Cédille, le violet ou le rose correspond euh, euh, à la French Tech, le vert aux activités du moulin digital. Voilà. Est-ce que quelqu'un a utilisé Trello pour ça bon, Ça, c'est notre sauce à nous. Hein. Donc, comme on vous l'a dit, Trello peut, peut vraiment se personnaliser. C'est toujours le principe des colonnes et de petites vignettes qu'on peut déplacer. Alors, euh, nous, on ne l'a pas testé, mais on nous en parle, on nous en parle, on nous en parle. Du coup, on va le tester. Euh, ce nouveau truc, c'est Notion. Ça fait partie de cette tendance des plateformes de gestion de projet dans lesquelles il y a tout. Le, la promesse de cette entreprise, c'est de dire avec nous, vous n'aurez pas 36 outils à droite, à gauche, l'Excel d'un côté, l'agenda de l'autre, euh, les documents stockés à tel endroit, etc., etc., euh, la salle de visio. En fait, leur promesse est de vous dire, si vous travaillez avec moi, vous, je peux vous proposer tout l'univers, tout l'environnement de travail, euh, selon votre convenance. Il y a tout un tas de modules, de fonctionnalités qui ne cessent de s'élargir. Euh, ça va évidemment des trucs, on va dire, basiques, la prise de notes, l'agenda, euh, la gestion des tâches, donc ils intègrent des Trello, par exemple la possibilité de stocker des documents, de créer des bases de données, euh, il faut savoir que euh, le, la promesse est de dire euh, ça vous ressemblera, ça ressemblera à votre activité. Donc ils ont une, des quantités des quantités euh, de ressources déjà à disposition. Vous pouvez, si vous voulez, logoter ça à votre entreprise ou à votre goût. Tout, tout peut être... L'interface graphique peut être fait à votre façon. Et euh, il peut se connecter à un très grand nombre d'autres applications. Donc si vous avez une application métier très, euh, que vous aimez beaucoup et donc, voilà, pour laquelle vous ne voulez pas changer, il est possible de le connecter. C'est vraiment euh, euh, l'outil qui euh, monte en flèche. Euh, pour vous dire, quand je suis tombée sur les chiffres, ça m'a surprise, mais en même temps, on en a tellement parlé. Euh, donc c'est l'application qui a la plus forte croissance en termes d'adoption l'année dernière. Et donc euh, plus de 240% de clients. Voilà. Plus euh, 600, euh, 663% d'utilisateurs. Clients, c'est la version payante. Hein. Oui. oui. Oui, il y a une version gratuite. Je vous en ai mis un deuxième parce qu'il n'y a pas de raison de faire plus de pubs à, <rire> à une entreprise qu'une autre. Euh, mais il y en a beaucoup d'autres maintenant. Mais ces deux-là, c'est un peu les deux leaders en France. Euh, je, je vous fais très court. Lui, il rajoute la CRM. Euh, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais ça vous fait tous vos reportings, enfin, vous pouvez faire la passerelle avec vos systèmes de facturation, etc. De toute façon, l'un copie l'autre. Donc, euh, s'il si y a quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas dans votre appli, euh, attendez quelques semaines, ça sera chez vous aussi. Donc, une fois qu'on en est là, euh, on a tout bien. On, a, on, on sait euh, combien de temps on, doit, on, on passe à faire les choses. On a planifié euh, son organisation à venir. On est au point. C'est beau, ça brille sur le papier. Tout rentre. C'est magnifique. On tire les délais. On est content. Et puis après, il y a le réel. <rire> Et c'est là où on ajuste. Alors, comment on fait euh, Normalement, une bonne, euh, pardon, une bonne organisation quelle qu'en soit la forme, une bonne organisation, elle permet de gérer l'aléa. Elle permet d'être adaptable. Normalement, une organisation de votre travail, elle n'est pas là pour être un corset rigide qui vous empêche d'être réactif et qui vous fait sortir de dévier de votre route. Et donc on a testé un certain nombre de trucs. Alors nous, en termes de trucs et astuces.. Ça a marché pour nous, alors euh, si ça marche pour vous, tant mieux. Euh, première préconisation, faire euh, sur le moment. Vous connaissez l'adage ne pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Euh, notamment sur la prise de notes. Euh, nous, on se rend compte que, bah, en réunion, bah, c'est super compliqué de faire le compte-rendu de la réunion a posteriori. Euh, alors que si on le fait tout de suite, tous ensemble, au moment des échanges, ben c'est quand même mille fois plus pratique. Euh, on ressort de la réunion, personne n'a à faire de compte rendu, il est déjà là, il est beaucoup plus complet que si c'était une seule personne qui l'avait fait. Euh, en général, euh, nous, pour nous, c'est vraiment devenu notre outil de référence de, au sein de l'équipe, et euh, ça permet aussi le travail en asynchrone. Là, je vous ai mis l'exemple, ça, ça peut vous faire sourire, l'ordre du jour du 5 septembre. Ben, en fait, euh, comme l'outil est ouvert tout le temps, à disposition de tout le monde. Euh, si je pense à quelque chose qui est important à discuter en équipe, je me le mets, euh, j'anticipe et je mets déjà les quelques lignes qui vont bien pour que le lundi, quand je n'y penserai plus, le fameux tout doux de « une fois que c'est écrit, euh, j'y pense plus ben », en fait, euh, on puisse aborder cette question qui peut me bloquer. C'est toi qui nous avais... Tu sais Intégrer même pas, ça je sais il y a deux pas ans. Comment c'est sorti, mais euh, voilà, c'est archi basique. Ça coûte euh, à peu près 25 centimes, puisque c'est. Voilà, on a tous euh, un, un Word dans un drive euh, quelque part. C'est tout à fait simple. Ça pourrait être beaucoup plus sophistiqué. Euh, nous, on n'a pas jugé nécessaire de le rendre plus sophistiqué. Il voilà, y, y, y, y a quand même des, des, euh, des points de passage, mais, euh, mais voilà, ça permet de. C'est vraiment, il y, y a un truc là, j'ai besoin qu'avec toute l'équipe on en parle, c'est compliqué, les agendas sont, sont super chargés dans la semaine, j'ai pas envie de monter une réunion spécifique pour ça, je, ça peut attendre lundi, je, je sais plus dans quelle couleur ça serait de euh, la, la, la, la méthode, de euh, voilà c'est ça, euh, d'Eisenhower, et euh, donc, donc voilà, donc ça permet de, de, de désynchroniser aussi, euh, un peu comme, comme le forêt des, des mails, mais là c'est un mail qu'on qu qu s'en va à toute l'équipe et qui, qui sera traité à la prochaine réunion d'équipe C'est archi stupide, mais, euh, mais ça a le bon goût de fonctionner et ça nous permet de, de, de prendre des décisions euh, de manière collective quand, euh, quand c'est le moment. Moi, je, je rajouterais un autre exemple. Euh, c'est aussi une pratique que l'on a au sein du réseau régional des tiers lieux. donc euh c'est euh, toute autre thématique, mais euh, finalement, mon groupe de travail est complètement dispersé en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce n'est pas des gens que je croise au quotidien. Quand on a une réunion ensemble, on a cette culture de la prise de notes collective en séance, euh, j'y vois euh, une efficacité qui est vraiment importante. Pourquoi On a fait la réunion, on a parlé de tout un tas de trucs, on a décidé des choses, chacun rentre à la maison ou ferme la vidéo, et on attend le compte-rendu, parce qu'on a dit que oui, machin, devait faire ci, ça, machin, je sais plus trop bien, mais le compte-rendu va arriver, je relirai et je saurai ce qu'il faut faire. Sauf que là, il y a un temps de vide. Et ce temps de vide, en général, c'est là où on oublie et où euh, on perd en efficacité. Si on, on a dit quelque chose, qu on, le, le, on a l'info tout de suite, on enchaîne et ça déroule, ça déroule. Alors... Pareil pour gagner du temps euh, et pour s'alléger l'esprit. Tout ce qui peut être automatisé doit être fait. Sur les tâches euh, récurrentes, pas passionnantes, euh, qui sont vraiment, euh, euh, vraiment répétitives, euh, je vous invite à, à, à tester Zapier. Il euh, y a un café outil qui a été euh, fait. Hop, ici pour ceux qui sont à distance et pour ceux qui voudront récupérer le support après. Soit vous allez sur le site internet du Moulin Digital, soit, euh, soit vous, vous cliquerez dans le support. Donc le principe de Zapier, c'est euh, un petit logiciel, je regarde Jean-Philippe pour vérifier que je ne dis pas de bêtises, qui permet de connecter deux applications. Et en clair, vous donnez simplement une commande qui est euh, Zapier. Tu vas prendre dans l'application truc. Tel, euh, tel morceau et euh, tu vas le connecter à l'application chose et tu vas amener à une action X. En clair, lorsque, je reprends ton exemple, lorsque j'ai créé un article de blog, j'ai passé du temps, j'ai sué, etc., euh, automatiquement, ça me le publie sur Facebook. J'ai plus à y penser, je le sais. En fait, j'ai rédigé. C'est parti. Euh, nous, lorsque vous vous inscrivez à la billetterie pour le Café Outil, alors pour le Café Outil, non, mais le Xavier et Jean-Philippe, lorsqu'ils invitent un certain nombre de partenaires pour euh, les sessions d'accompagnement des entrepreneurs, il y a des feuilles d'émargement. C'est assez rébarbatif et pas très intéressant de faire des feuilles d'émargement. Lorsque ces personnes s'inscrivent en ligne via la billetterie, en fait l'application de la billetterie est mise en relation avec Google Sheet et ça génère automatiquement le remplissage de la feuille d'émargement. Les euh, Xavier et Jean Philippe n'ont plus qu'à imprimer la feuille d'émargement, elle est forcément à jour. Ouais. Donc l'automatisation des tâches. Autre automatisation, euh, dans les fameuses plages de concentration, où ah, là, je pense à un, à un poste pour mes réseaux sociaux, c'est vachement bien, mais ce n'est pas trop le moment. Ou euh, je sais que j'ai un événement, euh, il faudra que je, que je publie sur les réseaux sociaux de, de trois jours avant que, euh, rappel, il euh, y a l'événement. Oui, bah, alors ça, euh, si vous pouvez euh, faire l'action au moment où vous y pensez, et ne plus gérer après, c'est très bien. C'est possible. Vous allez sur business.facebook.com slash Creator Studio et euh, vous pouvez euh, rédiger votre poste. Et au moment de cliquer sur publier ici, vous avez une petite, euh, une petite, un petit triangle et il vous propose de programmer une publication. Normalement, si je ne me suis pas trompée, à 9h20 ce matin, il y a eu ce post qui est apparu sur le profil Facebook du Moulin Digital. Alors, pour ceux qui sont multicanal, qui ont plein de réseaux sociaux, plein de, de réseaux de communication différents, pardon, deux canaux de communication différents. Euh, C'est là où ça se complique. C'est, alors, attends, euh, j'ai fait, fait... bah non, j'ai pas fait. Ou oh, attends, mais si, je l'ai déjà dit là. Euh, oui, mais je sais, on m'a dit au Moulin Digital qu'on ne parlait pas de la même façon... Euh, sur tous les réseaux sociaux, parce que chaque réseau social a son, sa tonalité, son identité, son type de public. Bon, bah alors, comment je fais euh, Là, c'est pareil, c'est une astuce maison. Euh, Chantal, notre super chargée de communication, elle, elle a un tableau, parce que... Juste pour lui rendre euh, pour lui rendre hommage, elle a euh, évidemment les trois réseaux sociaux un peu classiques, Twitter, Facebook euh, et euh, LinkedIn. Vous rajoutez à ça un Instagram, maintenant un TikTok, des newsletters. Vous faites ça x3 puisqu'on n'a que trois identités. Bon, bah, voilà, au quotidien, c'est faut se dire que elle a une petite liste de choses à faire et pour qu'elle s'en pour qu'elle s'en sorte, il y a effectivement cette planification hebdomadaire pour chacun de ces canaux et ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble pour voir où il y a des places, où, au contraire, il y a des doublons, et, euh, et ça lui permet de gérer, euh, de gérer euh, son activité. <rire> Juste parce qu'on arrive à la fin, vous voyez bien que, euh, que c'est super de planifier, mais euh, quand on planifie sur des documents, euh, tout est égal. La page est blanche. Euh, le quadrillage, il est bien uniforme. C'est tout pareil. Mais non, euh, le matin, on peut avoir la pêche. Après le repas, pff, ça va être plus compliqué. Euh, euh, les vendredis après midi, soit c'est le moment où vous êtes le plus efficace, soit c'est le moment où vous êtes le plus à plat, Ça sert à rien. Euh, et puis, vous n'êtes pas tout seul. Vous savez très bien que le mercredi après midi, pour qu'elle ait une réunion, bah c'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal, parce il ben, y a des personnes qui ont des enfants à garder. Donc, en fait, euh, la qualité du temps n'est pas égale et ça, c'est à vous de voir comment vous vous fonctionnez, comment votre environnement professionnel fonctionne autour de vous et ça varie dans la journée, dans la semaine et même à l'année. Qui connaît ce truc Oui Deux. Alors, il y a ceux qui pensent que c'est une recette de cuisine. <rire> C'est trop tôt. <rire> Alors oui, la technique de la tomate. Alors, le principe de la technique de la tomate, c'est de dire que notre capacité de concentration est limitée. En plus, elle diminue. Mais bon. Euh, la capacité de concentration moyenne, c'est 25 minutes. Donc, le principe de cette technique, c'est vous avez décidé que vous avez une tâche à réaliser. Vous vous donnez 25 minutes pour réaliser cette tâche. Au bout de 25 minutes, votre minuteur se met à sonner, vous avez le droit de faire une pause. 5 minutes de pause, euh, vous regardez dehors, vous caressez le chat, euh, vous, euh, vous regardez la météo pour demain, c'est bon, vous avez coupé, hop, c'est reparti, 25 minutes. Euh, quatrième fois, bah, vous êtes à 2 heures, 2 heures de concentration, vous faites une vraie pause. C'est comme les petits euh, à l'école, c'est le temps de la récré, il faut partir fait, étendre le linge, très bien étendre le linge. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est... Euh, je ne sais pas, vous, nous, on n'a pas de minuteur, mais j'ai l'impression qu'intuitivement, on suit à peu près ça. Vous, vous l'avez testé, alors L'application s'appelle Planty reste concentré. Mm -hmm. Et effectivement, j'ai vu la différence quand je mets l'application et quand je ne mets pas l'application. Euh, j'ai tendance à être un peu éparpillée de temps en temps, surtout si je mm -hmm. fais du travail personnel ou... Euh, du coup, si j'ai pas le minuteur, j'ai tendance à vite dévier sur autre chose. Alors que quand j'ai le minuteur, j'arrive à rester 25 minutes concentrée sur ma tâche, parce que j'attends que ça sonne, j'attends que ça me bien que j'ai le droit de faire ma pause Donc parfois, quand on a un peu l'esprit léger comme le mien, ça peut aider d'avoir le minuteur. C'est un peu reste concentré. C'est sympa, pour, euh, parce que du coup, on gagne des pièces, et on peut s'acheter des arbres fruitiers. On faire un <rire> côté <'est>, euh, <rire> un, un peu ludique aussi pour euh, s'entraîner à... à moi, j'ai envie de tester ça. <rire> ben merci beaucoup. Super. Merci. Alors, et pour, euh, pour euh, aller gentiment vers la fin, la tranquillité, c'est aussi de l'efficacité. Et euh, pour préserver la concentration, il y a savoir gérer, euh, on va dire, c'est comme le sportif, savoir gérer son effort, et puis aussi savoir gérer la relâche. Et la relâche, il y a plusieurs formes, c'est euh, la relâche, on va dire... Euh, de tout ce qui est gris, tout ce qui est parasitage. Typiquement, sur une euh, tâche individuelle, je prends euh, l'exemple le, le plus classique qui est je dois rédiger un rapport. Je dois rédiger un rapport seul. Euh, J'ai besoin de concentration sur, une, sur la durée. Il euh, y a plusieurs techniques pour être préservé d'interruptions extérieures, et puis justement pour euh, s'autodiscipliner se dédier des plages de concentration qui est ben voilà euh, j'ai deux heures là-dessus alors je ferai euh, du coup quatre, euh, quatre minutes de tomates euh, j'ai ma plage de concentration euh, je peux me mettre en mode avion et ça, euh, vraiment, euh, pour l'avoir testé, je vous invite à le faire. Votre téléphone, à ce moment-là, ne vous sert à rien. Oui, il peut se passer quelque chose. Oui, il peut y avoir un incendie, euh, à aller récupérer votre chat, etc. Mais en fait, là, tout de suite, c'est peu probable et vous avez surtout besoin de vous concentrer. Donc, mettez-vous en hors ligne pour euh, l'ordinateur ou pour la messagerie euh, euh, mail et pour tout simplement le téléphone. Un messager, c'est une, une vraie discipline. La limite, le, le mode avion, c'est le smartphone qui va faire le boulot puisque de toute façon, bah, lui, il ne sonnera plus. Euh, le, le, le, le Gmail, il est dans la fenêtre d'à côté. Donc euh, c'est très, très, très tentant. On est en train de faire un truc et puis on a un petit moment comme ça voilà, de, de, de mou et on va regarder un peu s'il n'y a pas euh, des news qui vous sortiraient un peu de l'esprit, où il y a peut être des choses importantes que, que l'équipe veut nous dire il y a, ou qu'un que, qu qu dirigeant veut nous dire. Voilà, et donc, on va jeter un coup d'œil sur le Gmail. Et évidemment, on se fait euh, bouffer par. Euh, par la messagerie donc là moi cette personne en tout cas c'est une vraie discipline euh, de se dire euh, ouais ouais je suis vachement important euh, dans ce monde il euh, y a sans doute que moi qui existe d'ailleurs à un moment mais euh, mais non ouais, en fait euh, non euh, le monde peut continuer euh, sans moi et donc euh, non non non je suis sur euh, ma préparation de mes slides et, euh, et je continue quoi et donc euh, mais c'est comme la cigarette quoi c'est faut on est on est addict à, à la messagerie et voilà donc il faut il y a une discipline mais je trouve que voilà, en, en, en s'y mettant, on se rend compte quand même que, que c'est très confortable de, à moins de se dire pendant une heure, euh, pendant une heure et demie, je ne regarde pas cette fichue messagerie. Et puis, euh, euh, dernière petite chose, euh, si, si vous ne si vous faites pas confiance, euh, euh, isolez-vous. <rire> euh, <rire> vivez caché, travaillez caché, euh, alors euh, que ça soit à la maison ou dans un coworking, vous vous avez dit euh, « je ne suis pas disponible ». Euh, mais pour ça, il faut aussi le dire, enfin, c'est plus facile justement si vous avez informé en amont. En fait, il y a des périodes où je suis disponible pour l'échange et euh, gérer l'interaction, mais il y a des moments où ce n'est pas le cas. Et euh, là, je prends l'exemple de, au-dessous de notre collègue Stéphanie qui indique dans sa signature, comme ça au moins... Euh, toute personne qui a son contact est au courant. Elle est disponible tous les matins. C'est également le cas le mercredi et le vendredi après-midi. Mais si vous l'appelez ou vous lui écrivez en dehors de ses plages horaires, euh, bah, vous ne pouvez pas être surpris de ne pas avoir de réponse immédiate. en fait. Voilà. Donc ça peut être une bonne pratique. Euh, aussi, euh, j'en profite, sur les, euh, les appels téléphoniques, vous pouvez aussi indiquer euh, que soit vous relevez votre messagerie téléphonique tous les X, soit euh, que vous ne relevez pas votre messagerie téléphonique et qu'il vaut mieux vous envoyer un SMS. Il y a aussi des entreprises où maintenant euh, il y a des plages horaires pour recevoir euh, les mails et traiter les mails pour justement libérer du temps pour la production. Euh, un dernier petit outil, parce que vraiment, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup et qu'il est super simple, euh, la fameuse tentation de la notification. Vous savez, vous êtes en train de faire un truc et puis il y a une petite notif dans l'anglais à côté là qui vient de s'allumer. Oh, c'est tellement addictif. En fait, c'est pensé pour, hein, d'ailleurs. Mais voilà. Euh, et donc, pour euh, ne plus être tenté, euh, par euh, la notification, euh, il, est, tiens, il existe pardon, un outil qui s'appelle auto-tap-discard, salut, qui est une petite extension que vous pouvez installer sur votre navigateur, alors pour Google Chrome, hein. euh, et qui vous gèle vos autres onglets, c'est-à-dire je n'utilise pas les autres onglets, il ben, n'y a pas de raison qu'ils se rechargent en fait. Et donc ils vont se mettre en sommeil, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites vagues sur certains de mes onglets, en fait, ce sont des onglets qui, au bout de x temps, euh, sont déconnectés. C'est-à-dire, je n'ai pas perdu ma page, elle est toujours là, mais euh, je ne peux, euh, si je, si, ça se remettra à jour que si je retourne sur cet onglet-là. En fait, Google Exactement. Chrome qui est particulièrement gros avec les onglets. C'est intéressant ça, mais il toujours 70 onglet, donc euh, c'est pas D'accord, donc il y a des addicts aux anglais, donc c'est intéressant pour la mémoire. Ouais. C'est aussi intéressant d'un point de vue énergétique. Et enfin euh, voilà, nous c'est un outil qu'on a découvert euh, cet été, au moment où euh, une personne, Romain Lorenzine, est venue faire euh, une intervention dans un événement qu'on euh, qu a fait en, en avril, autour de, du Green IT, du numérique éco-responsable, je ne sais pas si ça vous parle donc le développement durable, bah, c'est une préoccupation de tous et tout le monde y met, toutes les filières d'activité. Euh, le digital n'y échappe pas, euh, sauf qu'on est encore très, très loin dans les esprits parce que justement, il y a beaucoup d'impalpables. Et euh, donc, euh, dans on, le moulin digital euh, euh, mène une étude euh, et puis on s'intéresse à ça depuis longtemps. Jean-Claude, cette question du numérique éco responsable oui, on sent bien que, que c'est un, un sujet, c'est une thématique de fond qui, qui, qui, qui va, enfin nous, à notre avis, qui va qui va devenir prégnante. Donc euh, on a multiplié les actions, donc les fresques, euh, bien sûr, les, les, les fresques du numérique, on bosse avec le, le CMQ euh, et un, un cabinet, on a répondu à un appel d'offre de, de l'État euh, sur un diagnostic, justement, de là où on en est en termes de formation, qu'est-ce qui existe en termes de formation initiale, formation continue sur le sujet, euh, sans déflorer le sujet, parce que euh, ce n'est pas encore sorti, mais, mais les résultats sont, sont surprenants. On vous en dira plus un peu de teasing là pour, pendant quelques semaines et, on, et on, va, on va bosser là dessus. Donc oui, effectivement, c'est un sujet important. Et euh, si c'est des choses qui vous intéressent, les trucs astuces pour avoir un numérique, des pratiques plus éco responsables, bah, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on va publier régulièrement des contenus là dessus. Euh, on vous remercie. On vous donne rendez-vous le mois prochain puisque les Cafés Outils, c'est mensuel. Euh, on va vous proposer de faire de jolies signatures mail. Donc, si ça vous dit, inscrivez-vous en ligne. Et puis, euh, bah, on espère vous avoir aidé. Et à bientôt. Merci à vous.